ne pas faire autrement autrement qu'écrire autrement que ah d'ailleurs écrire écrire ça c'est pour empêcher de crier ou c'est crier pour euh, essayer de faire en sorte que les autres n'entendent pas qu'on crie écrire écrire écrire écrire rire ouais c'est fait pour rigoler rire écrire c'est c'est comme la poésie aussi. Ah oui, oui. Trop. Il y a assez. Il y a pas. Il a ce. Il passe. Il y a parfois. Le qui se passe. Qui dépasse. Est-ce qu'on est obligé de la faire tout le temps? Effectivement, à un moment, je me suis retrouvé là, là où j'étais mieux, c'était que j'étais en piste de caissier de nuit. Maintenant, ça n'existe plus. Mais alors, la nuit, ce qui était vachement bien, c'est que j'avais tout le temps pour faire ce que je voulais. Et j'écrivais sur de tout petits bouts de papier. Je m'en souviens. D'il y a par cette dans même temps, dans ce trop de plein qui s'y passe, qui lui passe de temps en temps. Ce passant qui patiente. Il y a bout de bout dans la boue. De la consommation euh, de l'essence. Tiens d'ailleurs en parlant de consommation ce matin, ça y allait fort. l'effort. Hein. Ah il n'y a pas beaucoup d'art hein. Ah bah c'est du marché, hein. alors euh, le marché c'est un grand.. Euh, c'est un grand rassemblement d'argent. Mais est-ce que l'art, est-ce euh, qu'on a besoin d'être vendu pour pas se pas faire acheter Par le chat des aigles à huile une éponge et, euh, et, et je prends tout j'absorbe tout c'est pour ça que je suis au bord de la mer c'est pour ça que euh, d'ailleurs je me lave rarement que dans la mer parce que j'aime bien puer parce que, parce que j'aime bien sentir ma peau d'ailleurs euh, je vais faire de l'eau de colonne de mon aisselle tout se jette dans l'eau néphrétique, le hiératique de cette île de ceux Il y a de cette île en fuite contre elle qui se conquit Celle qui se fuit dans sort sur sa selle en fuite Tout celle se jette son elle se penser que nul ne songe Diamant Même le jour d'avant on peut écrire, écrire, écrire, écrire, c'est tout Et puis, et puis c'est l'art surprise, voilà, l'art surprise c'est le chemin de toute une vie pour. Euh... D'ailleurs, faudrait que je me rase. Je n'ai pas pensé à me raser. Dia des pansements, allongés dans cette mort de mer, dit à ce qu'il ange, dit à cette plongée. c'est s'ancrer c'est s'ancrer et sur la mer et sur la terre en fait écrire ça a grandi Partout dans les horizons des ondes contre des îles, contre des airs. à la pointe des tues tombées par la France de la ride contre la front des rides des sourires et des sous, la France, pour tomber les uns aux autres des autres, des deux des, des lieux d'union, des uns des deux invincibles, par où les invincibles, au le bout de la lâche haine. Il y a, il y a, il